Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 254 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à The Tape. The Tape. Alors, il me semble que c'est un jeu. Voilà. Exactement. Est-ce que, est que vous en dites Alors, attendez. Soit je laisse en Eevee, c'est-à-dire un truc de ouf, soit je mets en low. Et je crois que je vais mettre en low le graphisme. Alors, euh, The Tape, c'est censé être un jeu qui fait peur, je crois. Et écoutez le, le son. Trop bien. Donc, euh, je vais lancer un nouveau, nouveau jeu. Euh, donc, j'y ai pas joué, je sais qu'il y a une petite cinématique au début. On va voir, low heading. Et c'est en anglais. Euh, ça joue au souris clavier. Enfin, en tout cas, au moins, au moins un clavier et souris peut-être. Donc, on va atterrir dans le jeu. Il me semble que c'est un jeu qui fait un petit peu peur. It's quiet. Alors qui est en train de parler Ok, donc la police est en train de la chercher, elle a disparu, blabla. Bla. Au revoir. <rire> ok. Ok. Est-ce que ça se contrôle au clavier What the fuck, c'est les fucking mouvements. Est-ce que je peux jouer avec la manette, s'il vous plaît, s'il vous plaît Est-ce que je peux jouer avec la manette oh, Je peux pas jouer avec la manette. Ça m'emmerde, des jeux comme ça. Euh, je sais pas si j'avais les choix euh, input euh, dedans. Musique sur une caméra, non Ouais, ouais. Bon, et eh ben on va jouer avec. Il euh, faut vraiment que je passe mon clavier en quartier la prochaine fois, que je fasse attention. On se croirait dans un Slender là. Tout de suite là. La voiture abandonnée au bord de la route. On avance, on avance, on avance. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. On est à fond. Je. En fait, j'aime et j'aime pas ce genre de jeu. C'est un peu comme tout le monde. J'adore ça et en même temps, ça fait super peur. Pour l'instant, il n'y a rien qui s'est passé. Mais alors, si je crie, vous inquiétez pas. Enfin, si je crie. Ça m'étonnerait que je crie au sens crier. Mais en tout cas, je vais sursauter. Je sens que ça pue le screamer dès le début. Je sais pas pourquoi. Ah, les bruits. Entendez-moi ces sons. Bugs graphiques, là regardez au niveau de la fenêtre, regardez hop, si je bouge la caméra, il y a des petits bugs. Ah, c'est pas bien ça. C'est pas bien les bugs graphiques. Voilà. J'imagine que j'ai rien à crâne dès le début du jeu. Ok, les portes sont toutes seules. Ok. Ok la pendule elle a pas d'aiguille. Ok. Alors, c'est une très très belle maison. Euh, je sais pas trop si je l'achèterai. Ne serait-ce pour faire un petit peu la fête. Un placard, des cintres. Est-ce qu'on peut les pousser un peu là Non non. Et interaction interaction. Il, y a, il se passe rien au niveau des clics. On peut juste se balader. J'entends des bruits ça fait super peur. Ils font chier avec les bruyés. Oh là là là. C'est en noir et blanc en plus, c'est un truc pour bien te faire flipper. Hein. Ah quand, un ah, quand, un ah, quand, un ah, quand, un ah, quand. Ah, quand, ah, quand, ah, quand Ce genre de jeu alors on a un bel étage avec plusieurs chambres on a des photos ouh dis donc on n'est pas c'est pas les années 2000 ça dis donc hein. <rire> qu'est ce que c'est que ça ah oh, putain putain putain je vais rentrer là-dedans je vais rentrer là-dedans je vais rentrer là-dedans belles photo de mariage. C'est des vraies personnes ça ou c'est... Est-ce que c'est des gens Je me suis toujours posé des questions. C'est des gens, voilà, ils, ont... ils ont dit, ok, vous pouvez mettre notre photo de mariage dans votre jeu. Voilà. Ou est-ce que c'est des trucs qui ont été faits exprès pour... Non, maintenant, il y a le développeur, il y a pas que ça à foutre. Il a Soit ça doit être des images libres de droit, des trucs comme ça, on est <rire> demande des autorisations. chercher dans des bases d'images. Oh putain, oh putain, oh putain. Sauf tout seul, attention. Ouh, ah. oh, la musique. Ouh, la chaise en plein milieu. Oh putain, je peux. Oh, ça... Ouh, ça pue. Oh, ça pue. Ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ok, j'ai trouvé une clé. Génial. Ça sent le screamer, ça sent le screamer. J'ai trouvé une clé mais c'est pas bien. J'aurais pas dû trouver une clé, j'aurais pas dû trouver une fucking clé. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette clé C'est bizarre, c'est un jeu d'horreur, j'ai pas encore eu peur, c'est j'ai pas encore eu peur, j'ai pas encore eu peur, j'ai pas, pas encore eu peur. Ta mère. Donc j'ai rien trouvé qui était fermé avec la clé jusqu'à maintenant. Je ne crois pas. Donc on va redescendre, il doit y avoir un truc caché. J'espère que la luminosité ce sera bonne sur la vidéo. Ok, ok, ok. J'ai peur. <rire> Qu'est-ce qu'il y a là-dedans déjà Où il y a une porte là Où il y a une porte Ok. Ok le bug graphique, ta mère. Oh putain une cave <rire> J'ai pas envie de descendre à la cave. Y aurait-il pas autre chose à faire hein Quelle idée aussi tu vois Tu trouves une maison dans la bois. Tu dis tiens je vais descendre à la cave. C'est super glauque en plus au passage. Ok ok. Oh putain la trappe se referme. Ok en plus ça s'enfonce. Loading. Ok. Ok ok. <rire> Je fais que dire ok parce que c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je sais pas si on verra bien à l'écran. Euh, enfin à la cam plutôt. Je suis en train de regarder. Ne hein. vous inquiétez pas. Je suis là. mais Je suis pas mort. C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre ça Ok, elle, elle est morte. Ça, tranquille. Tu du sang. Ça hein. ne pas trop quand même. On est, à l'aise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quoi On a eu une vision. Ça donne pas trop envie d'y aller quand même. Ok, ok, oh putain. Ok, allez, allez, allez on y va. Y'a pas grand chose. Ah, ça crie j'ai l'impression. Parce que du coup, j'ai le son beaucoup moins fort que ce que, que ce que vous aurez au niveau du montage. Je le sens beaucoup moins fort dans mes oreilles, c'est voulu. Hein. <rire> Sinon, je n'arriverai pas à parler. Ok, un choix important ça fera moi. Un choix, un choix important, un choix important. On va aller là, on va aller là, on va aller là. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ok, c'est ici qu'elle est morte. Elle est plus là. Euh, donc je peux pas cliquer nulle part. Donc de toute façon tout ça ne sert à rien. J'aimerais bien une petite une petite peur là, ça serait bien. Enfin, je suis con. Là. Je demande à avoir peur. Si je reviens ici, il se passe quoi? qui okay, on va aller là-bas. Alors, attendez, je me gratte un peu. Hein. Ce jeu, pour l'instant, est calme, calme, calme. Calme, calme, calme. Euh, oh, oh. Souffle, souffle. Yeah. Mmh. Parce qu'en fait le problème c'est que si je rencontre un bonhomme, je sais pas trop comment je vais le tuer oui. ou le maîtriser, j'en sais rien. Ouh une belle pièce. Quelle belle bibliothèque. Avec 4 euh, bouquins. Action. Bon, bah on continue s'enfoncer, c'est parti hein! Pour l'instant j'ai du mal à voir où, on, où veut en venir ce jeu. Ouh. Allez, allez, on y va, on est parti, on est parti. Oh putain! Oh putain, il y a des mecs là-bas. Par contre, ouais, il marche vachement euh, de manière normale. Hein. Et euh, comme s'ils étaient en mode ralenti mec. Alors là, ok, je peux pas me suicider. Je ne peux pas me suicider. Voilà. Papa. Donc je suis obligé de mourir dans d'atroces souffrances. Parce que je sens que c'est ce, ce qui va se passer. Hein. Je sens que. Je sais pas pourquoi mais je sens que je vais bientôt mourir. Dans des souffrances. N'empêche, il y a un sacré bordel sous cette maison. Les mecs euh, ils ont plus de, de caves que de maisons bordel de merde. Il est où ton pote Je vois pas ce qui va se passer si jamais je. Allez, allez on va le suivre, on va le suivre, on va le suivre, on va le suivre. Oh le fils, il y en a d'autres qui arrivent là-bas en face. Est-ce que je me fais repérer Est-ce que je meurs Ok, le mec il est allé là-dedans, il n'y a plus personne. On va reculer au fond. Est-ce que je vais mourir ou pas Est-ce que je vais mourir Est-ce que je vais mourir Est-ce que je vais mourir Est-ce que je vais mourir Oh con. Oh putain Ok donc les mecs ils s'en battent les couilles de moi. Je me balade, ils s'en battent les couilles. Oh putain il y a lui. Il y en a de partout, il y en a de partout, il y en a de partout. Je sais pas en fait ce que j'essaye de c'est que j'essaye d'aller. Quel est le but? Pour l'instant il n'y a plus de garde, il y a plus de garde. Oh putain! Il y en a un, il y en a un, il y en a un, il y en a un. Il y en a pas là. Ok, ok ça pue dans cette salle, ça pue dans cette salle, ça pue dans cette salle. Ok ta mère. Okay, Qu'est-ce se passe Qu'est-ce qui se passe qu Est-ce Est que je vais mourir Ok. Qu'est-ce qu'ils font Oh, ça pue le satanisme, ça pue le satanisme. Pour l'instant, j'ai pas super peur. Je pensais que ça allait être plus violent que ça. C'est un peu plus glauque que prévu. Oula. Et mais ils dis donc t'as un beau masque Donc en gros je pense qu'ils sont en train d'invoquer un diable hein, ou un truc comme ça dans son corps. Ah, je veux pas m'avancer mais... Ou est-ce que c'est moi ça C'est peut-être moi C'est peut-être moi le diable. Ça. Parlez pas trop, on sait jamais hein. Loading. Donc je rappelle que le jeu s'appelle The Tape. L'enregistrement je crois, non c The Tape c'est un... Une cassette Ah, où c'est que je suis Je suis dans une pièce qui n'a qu'une seule porte. Qui construit ça Est-ce que c'est possible que des gens construisent un truc comme ça Bon, on va essayer de, de continuer un peu 5 minutes. Et, euh, et je pense qu'après la vidéo... Bon, j'arrêterai... La vidéo. Pour que vous puissiez... et euh, eh bien, passer à autre chose. Et, euh, et surtout derrière... Que c'est -ce que ça Et surtout derrière, bah, je aller jouer à ce jeu vous-même. What the fuck <rire> Ok. Ok. Ouh. Allez, on est, on est à fond, on est à fond, on est à fond. Il y a des esprits qui se baladent. Mais c'est pas un les couilles et je me suis fait bouffer. Bon, en tout cas, en tout cas, je ne sais pas si c'était moi. Parce que je ne sais pas à quoi je ressemble. une maison sans miroir. Ah bah tiens. <rire> non, sans déconner, c'est un miroir. C'est quoi ces petits carrés là qui sont apparus Les petits carrés sont apparus, je sais pas ce que c'est. Je peux pas cliquer de toute façon. Pas... Ah oui, je peux sauter bien je savais pas ça. C'est quoi ces carrés OK, ça sert à rien. C'est les couloirs qui mènent à rien, c'est génial. Il y a des gens qui sont dit tiens. Puis surtout que ceux qui ont tapissé le couloir, ils sont dit tiens, on va faire des couloirs qui servent à rien. elle est là il y a des esprits partout je comprends pas trop le oh putain il y a du sang partout qui coule partout où je vais oh putain que ça fait peur hmm, j'ai pas dit trop je crois que j'ai pas trop dit putain dans cette vidéo je crois il me semble ah mon dieu c'est un labyrinthe c'est un labyrinthe. Ah tiens je retombe dans la maison. Ok. Allez. Je. Fais. Ok des gens qui rampent un peu partout. Et Je sais pas si ça, si ça fait quelque chose si je les touche. Non, je ne passe rien. Il y a des gens morts un peu partout. Des esprits, ça doit être des esprits je pense. Ok, paye ton couloir qui sert à rien du tout. Ah, oh, mon dieu, je déteste ça dans les jeux vidéo. Des trucs qui servent à rien. Encore un couloir qui sert à rien Ah si, ça a quelque chose. Allez, on vérifie ce qu'il y a au bout. Et puis on arrête là. Ok, je retombe sur la chambre. Génial. Trois portes sont ouvertes, il me manque la quatrième porte que je ne peux pas ouvrir. Et bien voilà, on en reste là sur cette vidéo, euh, euh, je pense que je vais continuer parce que je suis curieux de voir, euh, voilà, parce qu'en plus on peut jouer en Eevee quoi, vous imaginez vous jouez comme ça Ça fait encore plus flipper quoi, c'est le mode flippage. Voilà. Euh, et on se dit, euh, donc si, je vous dis si vous avez aimé euh, ce jeu, en tout cas si vous, si vous pensez que vous allez y jouer, parce que c'est un jeu qui fait peur, donc il y a des gens qui n'aiment pas. Dites-le moi en commentaire, si vous avez aimé la vidéo, et ben aimez-la. Voilà. Abonnez-vous, faites, euh, faites partager cette chaîne ces... et ses différents contenus. J'avais pas trop fait de jeu d'horreur jusqu'à maintenant et, euh, et je pense que j'en referai un peu, parce que c'est intéressant. Euh, même si bon, celui-là fait pas super peur, c'est juste très très glauque. Voilà. Ça surprend un peu, mais euh... voilà, c'est pas des screamers, euh... c'est un jeu sympa. Bon, en tout cas, graphiquement, il est sympa. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, puis d'ici là, portez-vous bien! Salut!